Allez, j'ai fait une erreur. Bon, J'en ai marre. <rire> Grave. De croiser la team enquête n'est vraiment pas du tout. Pas pu s'en rendre compte avant? Le pire que, que ça va être utile, je sais. Ah, t'es censé savoir pourquoi? Bah, non. Bah, Souviens-toi de, de tes versions classiques. Y'a vraiment quelqu'un qui a besoin d'un dentier? Alors là, tu as lu dentier, mais si je te dis de une dent en or, ah oui. Voilà. Où tu vas hein À part chercher une Pokéball. Chercher une Pokéball. C'est vers les îles Illicum, là. Oui, je sais, mais... J'ai pas encore surf. Il y a Force qui traîne par là-bas. C'est toi <rire> Voilà Mais non Je veux pas une tenue Attends, attends. Je veux force Oh, c'est main forte. Main forte. C'est main forte. Mais putain, mais j'en peux plus quoi Il faire force, main forte. Oui. J'en peux plus. Il y a pas d'autre monde. Non mais tu comprends, c'est un nouveau jeu. Merci pour la pépite. C'est la pépite <rire> Pour me dépecelait le tic-tac. <rire> tu veux pas me donner une canne, toi Genre, je cherchais ça exprès, moi. Genre, vraiment Quand je te disais, il n'y a pas de baraque. C'est parce que je cherchais la CS Tic Tac. Oh non, je cherchais la un <rire> Ça y j'ai pété un plomb. S -S Mais pourquoi j'ai dit ça Ah, salut toi, donne-moi des trucs. Oh merde, la CS Tic Mais gardez-les dans votre cul, vos tenues. La tic tac. Putain, mais... Bon. Là, il y a au taquet de combat, quoi. Pourquoi je vais là Ah là, ouais. Cassez-vous, con de mime Faire quelque chose que je ne pensais pas faire de ma vie. En vol. Oui. Parce que j'ai vraiment la flemme. De me bouger. TA GUEULE <rire> <rire> Soit le moucheron toi aussi. Lumière <rire> Ça me dit que je suis pas allé là. Sur la route 13 et la route 14. Je suis allé aux îles Écumes et que je suis pas la cramoisine. Mais que je suis bien allé chez Léo. On sait où déjà. Mais dépêche-toi. Oh mon dieu. Tu comprends pourquoi je voulais pas l'utiliser Est-ce que tu comprends ma douleur <rire> Ah, mais tu traînes la moule, Ronflex, fais un truc, quoi Mais je ai pas d'autres Ah, tête d'Audrion euh, ben, Bah je vais voir. Peut-être C'est Sinon. Ah T'as déjà toi Non. Ah, mais, mais on dirait un verre de terre. Abo, on dirait un verre de terre. Et Arbok il fait quoi Je sais pas. D'accord, on va le voir. Non. Si. Mais maintenant, on s'en foutre au carnage Non, à quoi qu'on qu s'en dit. Alors... Fuck. Ça ne fonctionne pas. on peut monter sur la classe oui est ce qu'on peut monter dans Kangourex mon rêve genre mon rêve yes oh, le évolue, il est devant c'est trop bien Kongourex. J'ai l'impression qu'il va un peu plus vite que Oui, j'ai l'impression aussi, oui Oh putain, c'est trop bien Mais Dodrio ira forcément plus vite. Si on peut. Du moins. Et sur... LE BÉDARD Le... <rire> Il est où euh, Qui c'est que je cherche Ah, là. <rire> bon, Kangorrek, c'est marrant. J'aime bien. Oup. Équipe. Euh, je te veux. Non, équipe. Il devrait y avoir un symbole pour montrer que tu peux les monter ou pas. Hein. C'est vrai. Non Attention OUI J'ai un vélo s'appelle Dodrio. <rire> je fais le renommé Bicyclette. <rire> Ah putain mais je suis obligé de, de mettre. Mais oui regarde il est là Mais oui ta gueule allez Est-ce mmh. que tu te souviens de Du cheat C'est pas un cheat mais en gros c'est le même ordre que. Oui oui bah tu vas tout le temps à gauche Tout le temps à gauche hein Oui À gauche, je suis revenu au début. Oui, je suis un connard. Oui, j'ai l'ordre avec l'ordre des dresseurs. tu vois je veux pas d'accord? Voilà, tu as raté de toute façon. Non, ah bon On parie Ouais. ouais. D'accord. Est-ce qu'il aura plus mal du, de l'éclair ou il aura plus mal de, de l'obscurité On s'en bat avec. Paf. Mmh. d'abra et la cuillère il est prêt à dévorer tes, tes céréales oui, oui. enculé bon bah ben voilà ça va aller vite bah fais pas la gueule il a perdu quand même putain je sais plus si je viens d'en haut Attends, elle est glace, psy Si elle me fait un gros bisou... <rire> Peu que Yay! Il va prendre la même top que le premier. non vous pas. Attends, mais on est dans une arène de type Psy. Pourquoi il est là bah, Je comprends de, pas. De, de mémoire, il y en avait aussi. Hein de mémoire, dans euh, rouge, bleu, jaune, il y en avait aussi. Bah pourquoi, en fait C'est ça que je comprends pas. C'est une arène spécialisée sur le type Psy. Et il te file un Spectrum. Bah, ils, ont pas des, ils ont pas des attaques Psy Non. Mais ils peuvent apprendre, je crois. Mais... Oui, voilà. Et merde. Mais ce qui est con, c'est qu'ils prennent la vie ici, en fait. Pop, pop, voilà. Wouah. Prospère, de couilles. Et ça te fait rire. Mais oui parce que c'est une référence que tu n'as pas. C'est du Archer. Prospère, de couilles. <rire> <rire> non. le ta gueule bleu Première chose. Que... On a 60 points de vie son psy, pas le tuer moi merde je viens d'où là c'était très précis comme envie la liste de mes envies les envies prennent vie du côté, de, côté de chez vous, vous. <rire> avec le Parfois, on n'est pas sponsor non, c'est dommage. J'attends toujours la sponsor McDo. <rire> Ce soir, apparemment, on est sponsor euh, Richemont. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque de, de, de fromage dans la clé Oh, il y en a plein. Ouais, mais. Euh, Belle France Président. Président. Elvire elle est vire pardon. Elle est vire, non c'est la crème fraîche. Ils font aussi du fromage, t'es sûr ouais. Ah ouais. Parce que c'est pas pareil. <rire> oh ça vient de la vache de toute façon. Parfait. Ouais. Elisabeth est une Le pleine. brebiou. Le brebiou. Le Saint-Moré. Pourquoi on parle de ça ah le soleil oh. Ah Bah c'est pas aujourd'hui hein qu'on sera sponsoré <rire> Et là Blue <rire> Responso par J Entrez le code Oh merde Ah je suis désolé La farfouille J'ai vraiment pas envie qu'on soit responsable par la farfouille C'est trop bien la Farfouille Grave, je préfère me faire sponsor par Jiffy. Non. Parce que je prendrai pas tout moi. Hein ah. Et chez Tati hmm Et chez Tati Non plus C'est vrai ouais. Ah je savais pas ça. D'accord. Putain mais trop courant de choses. Oui, c'est monsieur MST. <rire> Avec les croisières MST. Ouais. MST. MST, MST. Ah, oh pardon excuse nous hein. Ils veulent pas nous sponsor <rire> Ouais grave, au lieu de faire le juif là Hé hey, C'est raciste ça Dis pardon Non Je ne cautionne pas ces propos là Moi non, non plus Je sais pas pourquoi j'ai dit... <rire> L'équipe so de e Studio se désolidarise de ces propos <rire> <rires> Arrête, ah, hein, depuis, euh, depuis un moment, je pense que toi t'as de la force ou dans les bras, tu me fais mal. Avant, tu me faisais pas mal, maintenant bah, oui, je suis une petite chose fragile, j'ai perdu du poids, d'accord <rires> Tu es en sucre. Je suis pas en sucre, mais. Euh, non, j'ai pas une grosse canne. Putain, or, je pensais à la bière, moi, non, je pense pas. On est marre de ce jeu. Non. Ça fait trois fois qu'il essaie de me faire hypnose. Voilà, j'ai pas loupé un seul combat. T'es content maintenant Si, t'en as raté un. Non. C'est le combien celui-là C'était le septième. Non, c'est pas possible. Si. Maintenant, il y en a six au total sans compter le boss. Je les ai tous faits, j'en suis certain. Bah, tu les as peut-être tous faits si tu le dis, mais dans... sans compter la championne d'arène, il y en a 6. Ouais, je les ai tous faits. Oh putain. Oh. Bicyclette. Oh, on va vite. Eh oh Ah, oh, mais putain, le bruit bon qu'il fait. Il fait tic tic et boum. Non, merde. Vas-y. Lui, il vas fait quoi, lui Il fait le vénard <rires> Voilà. <rire> ah, c'est trop bien! Tout ça parce qu'en fait, dans Super dans Smash, t'as un niveau, c'est euh, Safrania. Et à euh, Safrania, il y a des Pokémon qui arrivent, dont le Vénard qui gueule. Le Vénard! Exactement comme ça! Oui! <rire> Et moi, ça m'a fait rire. Peut être plus rapide que Dodrio. Est-ce que maintenant tu te souviens oh, de chemin? Bah, évidemment. <rire> je sais que c'était en haut, en bas, en, haut, en bas. Vous faites trop bien le levéna. <rire> <rire> Merci, Draenor. <de> ah, <rire> oh, je sais plus. Putain, je crois que c'est ça. Hein. Tu prends soit en haut, soit en bas, mais... Sauf que là, je peux faire de suite ça, si j'ai pas de bêtises. ça, non Non. Je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Je crois que je suis perdu. Mais putain, mais j'ai fait cette technique tout à l'heure et ça fonctionnait. Mais non, ça fonctionne plus, putain. Là, je vais revenir au début. Ah non. C'est celui-là. Oui, je crois aussi, oui. premier coup ouais ouais <rire> <rire> waouh wow, ouais ouah ouah ouah ouah ouah Waouh, ouah ouah ouah ouah mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.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 Ah oui, on le sent, ouais. Le pire, c'est que sur ce fight, je peux pas sortir Florizard. Oh, yes. Mais putain, heureusement qu'il est paralysé, quoi. J'espère m'endormir en premier Allez, merde. Mais c'est trop chien, il est paralysé, il est censé attaquer après moi quoi Ça me saoule Putain, Mais meurt un coup de... de... Cara, de... chose... Connard Ouais, c'est ça, Taras Eh oui. C'est parti pour Eevee Time. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie. Putain, ce brume. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça qu'il a pris cher, quand même. Paf. Elle me met un point de glace, je meurs. C'est vraiment pénible le psycho. Surtout te réveille pas, j'ai pas besoin de toi. Hein. Non, toujours pas Putain, c'est pas trop tôt quoi. Ouais, bravo. Bravo le vent. quoi. Bouteille. génial, elle a en plus quoi. Ah j'aurais pu. Ah mais non Parce que... Euh, je vais me faire deux montées sinon. Putain, c'est insupportable qu'il se retourne à chaque fois quoi. Surf Grave ah, Et elle va finir avec Alakakazam. Je vais pas pouvoir le tuer. Les cuillères. Putain. C'est la merde, abort the mission! À moins que j'ai assez de défense P avec Florisant, mais j'y crois moyen. Alors vraiment. Attention, c'est la loose dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ombre nocturne? Mais pourquoi il fait ombre nocturne? Il fait psycho, il gagne! Il est con quoi Parce que le jeu est très permissif. Le jeu est complètement con, surtout oui. Mais c'est nul, j'ai pas envie d'avantage moi, je suis un tryhard. Surtout cru en prendre la teub moi. Oui allez plus la queue et puis la tête aussi si tu peux et puis oh, bam <rire> mais c'est nul plénitude Allez oui voilà t'es heureux T'es surtout mort Ouais ouais Taras Et maintenant, c'est la grande question. <rire> Où est Surf Comment on fait Je veux cet objet Je veux l'objet Je veux l'objet Donne-moi l'objet, génie Je veux l'objet une blague. Je veux l'objet, comment on fait hmm. bon, On n'aura jamais l'objet. voilà Merde, c'est plus bas. Où je vais Bon allez, je vous abandonne. Euh, bah, bisous, euh, ciao, euh, à une prochaine. Bisous, Drain. wa ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Il faut que tu ailles à Parmani pour ce que tu as besoin. Pour surf ouais. Ah mais oui, mais c'était dans le parc. À la base, surf. Euh, je m'en souviens plus de. Si si si si, c'était dans le parc. ça. Fallait même tracer comme un connard. On nice, hein, c'est en bas. Tout en bas. Putain, on doit s'envoler. Ah, mais l'autre connard. Putain, mais quelle tête de con, quoi. je suis saoulé. Dépêche-toi, dépêche-toi, je peux pas avoir ça. Moi. Oh Y'a pas eu le truc avec les ballons. D'Audrio, il a sauté. Yes! Allez! Putain! Faut que j'y aille, quoi. Oui, ta gueule! La rencontre étonnante entre un Ramolos et un Evoli. Tiens, il y a Tiens, il <rire> Je le savais. Je peux pas me faire charger par un taureau Je peux pas me faire démonter Pardon. Et Armonita Armonita aussi. un derrière. monita derrière. On va couper ça au montage. C'était à côté. C'était à côté Non, c'était à côté. C'était à côté. Je vais, je vais aller voir ça à côté. Je crois. Si tu m'as menti. Tu le sens venir sur une planche de surf ça je l'ai senti venir genre des, des Pokémon jaune Pikachu avec sa planche de surf ça, ça je l'ai vraiment senti venir voilà on est content d'objets. oh j'ai mon dos de rion tu me regardes pas dans le bâtiment à droite là le bâtiment à droite je sais plus ce que c'est c'est pour ça que... que je te demande le bureau de zone de découverte Voilà, c'était bien. Et tu jettes pas du tout un coup d'œil au parc, euh, au go PARK Bah non, parce que je veux pas mettre de Pokémon si je peux pas les remettre. Parce que j'aurais mis un truc beaucoup plus non, rapide. Mais le... non, non, mais c'est pas sans parler de ça, c'est aussi pour faire les échanges si tu veux. Euh, compléter les On va pas les faire Pokédex. maintenant, on les fera en offre. Bah non, c'est mieux en live. Oh putain, c'est long. Bah là, c'est ta prochaine étape c'est de faire les chenaux. Les, chenots. les oui, chenals Les chenaux chenal, Chenaux, je sais pas. Et euh. Et les îles, c'est sur le chemin, je crois. On était obligé de passer par. dans les îles des écumes ou tu peux les éviter Je te... me souviens plus. Je crois que t'as un truc à aller chercher dans les îles des bah, à part un d'un <rire> Bon, t'es chiant. Hein. Ah, bah attends, que j'allume ma, ma console. Mais. C'est où C'est pas là hein, qu'on fait des échanges. Hein. C'est dans un centre Pokémon Non. non. Bah il me parle pas d'échanger. Hein. Donc euh... je vais quand même aller dans un centre Pokémon. Je t'assure que c'est pas dans un centre Pokémon. Mais pourtant il me propose pas d'échanger, il me dit d'aller dans un, dans un GoPark et dans la zone de joue. Sauf que dans le GoPark c'est pour euh, bah... faire Pokémon Go. Il peut faire des échanges avec Pokémon Go. Oui, tu peux importer de Pokémon Go mais tu peux pas renvoyer vers Pokémon Go. C'est pour ça que je veux pas le faire. Merde. Attends, j'ai battu Konas. Euh, j'ai battu Morgan donc j'ai plus besoin d'une attaque. Oui. Ça fait quoi Evo as l'assaut. J'ai envie de voir ce que ça fait en fait. La Willy frappe avec du d'eau qui l'absorbe ensuite pour récupérer un nombre de PV égal. Putain C'est trop fort Ça soigne C'est la cure sérénité La fameuse... Ouais... Bah à la place de... Non, parce que là on va être dans l'eau, donc on aura ça. Le psycho, ça sera pour Agatha. En fait, le ténèbre, je peux l'enlever maintenant. Sauf que je vais mettre la calinerie. De l'équipe de l'équipe ça soigne toutes les altérations d'état de l'équipe on oh, en entendant par les haters. Oh mon dieu, c'est Jean-Pascal! Un mini Draco! Genre gratuit! Merde, en fait. J'aurais dû mettre Evoli en premier. Coup de boule, coup de boule! C'est trop fort. Carabaf! Au revoir Yves Oui, c'est la la la la la la la la ça a l'air très con, Jouer bon, bon, Jouer avec un ami. Cadeau mystère ah, Tu peux tenter. Yeah. Je suis deg. Je veux pas jouer avec un ami, moi. En local. En Échange clin, il faut mettre le même code. Tu veux mettre quoi un code 3 évolu... 3 pipettes. Tu veux t'asseoir Ah là c'est ton... D'accord ok. On a vu le voilà. euh... Je sais plus lesquels t'as besoin toi. Bah celui que t'as montré au début, Kanina. Hein. Ouah. Wow. L'animation était horrible ah. Il faut que je t'envoie un Misterbe. Bah. Ouais Et moi un Chotiflor Ouais J'en ai pas T'en as pas Non, pas ah. sur moi là Bah... Contre un abo Quoi un abo Parce que je... moi j'ai des... Et tu crois que je capture toutes les merdes du monde Oui Non Pourquoi abo parce que moi j'ai ce mogo. Oh mon dieu. Tu veux des rhinocons <rire> Non j'en ai déjà Regarde. J'en ai déjà un. Mais transforme-la en bonbon mais qui est con, lui C'est quoi que je voulais t'envoyer, je sais plus. Ouais, je un sais pas. Non mais c'est pas grave, hein. je peux pas. Hein. Non mais envoie-moi plutôt ton Gravalanche. Un Gravalanche Oui, moi aussi. En tout cas, on fait évoluer les trucs par échange. Ok. Tu as vu le film de sortir, peut-être pas Ça va, je m'en vais échanger même Oui, mais c'est parce que. Romain. Yes. Voilà. Il faut l'échanger pour qu'il évolue. C'est de la merde, hein Dis-le. Ah, ça, ça me va, surtout le je vous l'entends. Il y en a un autre qui évolue comme ça. Alakazam, euh... Machopper et. Je sais plus qui. Là quand vous Si. ton gros d'autres. j'ai un cadabra 62 Allez. mais il est 23 parce que j'ai du premier quoi ah ah ah ah je ah ah ah le ah C'est oh Bon c'est très chiant les échanges en vrai. Et c'est pas fini Oui, il y a Tignon qui et, et c'est tout. On va Parce que je peux pas t'échanger. Il faut un chétif là. Et Un serpent. Oh ah, putain il va apprendre un truc Il voulait plénitude ouais. ouais pareil j'ai dit non C'est une merde plénitude On en fais quoi hein Touloud Ouais c'est la team start Non vous pouvez changer vos Non Là les starters de base non tu peux bah j'ai cliqué sous la main là. Mais je t'ai proposé ta Bah bien. Ah oui, toi tu dois avoir fait au singe, et pas moi aussi. Euh oui, en fait, en... genre, mais je sais plus en fait, genre. Je sais plus. qui... 50 euros. Ah j'ai pas de sablette je crois C'est ça non Sablette Je sais plus. Euh ça je sais pas par contre. Non plus. Mais temps. Elle est trop nulle. et bien chiant comme lui. Elle est sablette, j'en ai qu'un. Tu sais quoi? Parcès, tu non tu vas me le dire. Malheureux de Sophie. Oh merde. Oh là surtout que ça commence pas du tout comme ça. Hein voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est mathieu Chopper des... qui évolue, t'as dit Oui, mais je l'ai pas. Mais non, les un genre de musique un Je de Mais non de la merde. J'ai vu. Bah. Euh... Oui, c'est bon, ou plus, je marche oui, Après, j'appellerai euh, S.O.S euh... ...homme battu euh, par, euh, par un tiers. Il est beau mon match, hein Ouais, magnifique. Le pire, c'est qu'il va falloir que je te le renvoie ton Maconia. Ouais. pour que tu l'aies dans ton... ...dans ton connard de, de Pokédex. Il y a qui a commencé, je me donnerai... Arrête Ta musique, nulle T'in, tu sais, y'en a des gens qui font de la musique de merde, et si tu les aimes pas pour autant, hein! Ouais. Voilà! Quel mot! Quel mot! Elle, Moi je propose qu'ils La qu porte elle allait. est par là! Moi je propose qu'ils s'en aillent! Est-ce que tu vas prendre force? Euh, non, non, je m'en fous! Pourtant, gonflette ça pue! Bah, prends force alors! Et c'est physique. Et c'est normal. surtout. C'est tu... pas ce que tu dis. trop hein. Mais tu me refais évoluer un, un connard de ma cogneur mais je l'ai déjà validé dans le, dans le Pokédex Comme ça Mais tu l'auras quand même Oh là là, mais qu'est-ce qui est con <rire> j'en peux plus de ce type Ah, il y avait fait renvoi Bah oui D'accord. Bah ben, le bruit... C'est pas mieux, hein. Ah oui! <rire> bon. bien, déçu. Mais je bien, déçu. Je m'en fous, je la récupère pas, sûr. J'ai appuyé sur V, mais ça a pas fonctionné. Ah, j'ai peut-être fait trop de toit. Je suis très déçu. Avec son bec de pingouin. Hein. On dirait pingouin. Il est trop cool, pingouin. Pingouin Wars? C'est pas Ampoléon? Ampoléon? Pas... Ah. Ouais, je, je sais plus. <rire> Oui, comme d'hab. Je sais plus lesquels c'était. Bah celui-là aussi, il évolue. Fantominus Ah Ou on par échange. Fait. Oui, mais j'ai pas de spectre encore. Deux. Euh, je ne sais plus après les c'est... Deux. Euh... c'est tout en hein. pierre tu regardes ton putain de pokédex. Hein. Faut aller te chercher un connard de chez on le fera en offre Alors